Mais oui, R2, bien sûr, vendredi 22h45. Démons et merveilles. Gare à vous On a ouvert les portes au recalé du prime time. Les réalisateurs invités ici ne sont pas frappés de cette infamie pour les mêmes motifs et ne recourent pas à des ficelles dramaturgiques similaires. Vous vous appelez comment Bah Johnny. Vous êtes sûr dans cette séance, l'absurde, le plus comique ou le plus déstabilisant côtoie une noirceur dantesque et violente. Ces ingrédients forment un ensemble qui vous gifle l'intellect autant que les yeux. En termes plus clairs, cette série de cours ne peut vous laisser dans une indifférence émotionnelle.